Bonjour à toi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je suis heureux de te présenter ma map de build donc, euh, Enfin d'edit et build Donc euh, ça se présente comme ça Donc vous rentrez euh, le code créateur qui a euh, Pardon, vous, le code de la map pardon qui a, dans la, qui a dans la description Et donc vous allez arriver ici Donc euh, voilà, donc euh, map créée créé par Plasmanem uh, Thanks for playing Et uh, don't forget to put my creator code in the shop Ok, jusque là ça va <rire> Donc vous arriverez sur la map, vous allez pouvoir récupérer un coffre, ou plusieurs si vous êtes plusieurs, mais euh, la map est, est, est faite euh, pour, euh, pour la fin, elle est faisable que en solo entre guillemets, donc euh, parce qu'il n'y a qu'une seule euh, il y a qu'un seul chemin disons. Donc, bon j'ai ma connexion qui est un peu en train de péter les plombs, mais c'est pas grave. Donc du coup... Euh, ça se présente comme ça vous rentrez euh, le code créateur vous lancez la partie si vous pouvez me m'ajouter euh, en, en code enfin m'ajouter dans votre boutique ça me ferait plaisir il n'y a pas de souci là dessus mais euh, du coup ça se, ça se présente comme ça ici vous avez un chrono de 20 minutes alors la map est faisable euh, si vous êtes bon en 11 minutes donc ici vous aurez toujours des, des... il vous restera 9 minutes de rap la plupart du temps Donc euh, moi c'est ce qui se passe la plupart du temps Seulement ici, aujourd'hui j'ai pas de code du tout Mais euh, c'est pas grave Donc euh, tout de suite on va on, on va commencer Avant que je commence à te montrer l'édit. Je voulais juste vous montrer comment est-ce qu'on va euh, Comment est-ce qu'on rentre la map Donc vous lancez en créatif sur votre serveur privé ou, ou avec des amis, peu importe Ok, donc vous apparaissez ici Et donc vous avez vos ma votre, votre map ici Mais vous allez faire euh, ici Définir le code de l'île et vous allez mettre le, le code que je vous, je vous donnerai, euh, qui sera dans la description. Vous pouvez copier-coller, euh, c'est pas compliqué. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller edit. Allez, let's go Ok, donc, euh, on est bon, on va pouvoir jouer. Bah, let's go, hein, j'ai envie de vous dire. Allez Euh, merde. <rire> ok, j'ai oublié de lancer le chrono. Et de prendre les... les... les, les, les euh, tout ça. <rire> ok. Donc, vous le rangez comme vous voulez, hein, peu importe. Euh... C'est pas, pas infinim, infiniment grave Et puis euh, dès que vous êtes chaud Et ben bah vous foncez Et euh, tout le long va falloir euh, courir et, euh, et être le meilleur Bien sûr je suis filmé je fais de la merde Alors ça c'est le plus simple <rire> S'il te plaît merci Alors pour l'instant ça c'est pas une map euh, j'ai fait une simple pour commencer Alors euh, C'est pour s'entraîner à devenir assez bon en edit Comme vous pouvez le voir Il euh, y y va avoir beaucoup euh, de différences Entre chaque Il euh, y a différents niveaux euh, Entre guillemets hein, bien sûr Mais euh, En fait le, le Ce qu'il faut savoir c'est que là j'ai mis euh, pas mal de choses à maîtriser Donc euh, tout ce qui est edit de wall et d'escalier C'est vraiment le plus important à savoir faire euh, par coeur bon là je suis pas sûr concentré hein, donc je fais pas euh, je, je fais pas la map parfaitement euh, donc je sais même pas si j'arriverai aux au 9 minutes euh, mais bon on s'en fout ok et à chaque fois que vous voyez un carré il faut le il faut le taper peu importe la couleur, j'ai changé un peu les couleurs Pour pas que ce soit trop répétitif Ok, si on a un problème Et ce sera résolu <rire> vous inquiétez pas, je ping Voilà, <rire> je résoudrai ça juste après la vidéo Ok Ok Donc ça c'est aussi, là, là on va vous entraîner à à edit les euh, Les toits C'est euh, assez important de savoir faire ça aussi parce que ça va être en a deux Ça va être assez important de, de savoir modifier ça euh, Pour le late game Donc euh, quand on arrive au derni... dans les derniers cercles On utilise énormément d'escaliers de... euh, Juste euh, quand on se turtle euh, Il va falloir savoir modifier euh, parfaitement Peu importe euh... Et du coup euh, c'est très important de savoir manier les escaliers Donc euh, vous pouvez monter comme ça euh, moi, moi, moi ma, petite, ma technique c'est plutôt de le faire comme ça Après euh, je sais pas quel est le plus rapide Voilà et ensuite on reprend sur de l'edit comme le début Allez Là, c'est un temps de répit pour euh, ensuite passer à, à cette édite là, qui est plutôt sympa. Mais euh, après, c'est tout ça. Euh... C'est, il a rien qui est vraiment compliqué. Mais euh, après, c'est que, c'est que de l'entraînement, vraiment. Ça, je vous encourage de faire la map euh, une dizaine de fois d'affilée, vous serez chaud euh, comme jamais, quoi. Si, c'est pour vous entraîner du coup à donc moi moi je pose je pose des des des, des, des, euh, euh, des toits euh, parce que du coup euh, c'est pour m'entraîner là-dessus mais après euh, vous montez comme vous voulez hein, escalier euh, ou toit parce que dans tous les cas vous pouvez pas montrer autrement mais euh, mais après euh, c'est euh, pour voir les techniques parce que vous pouvez aussi monter comme ça mais après euh, c'est comme vous voulez, hein. vraiment, il n'y a pas du tout d'obligation. Le but, c'est vraiment de vous amuser dans cette euh, sur cette map. Donc, c'est une map vraiment pour euh, se train et, et être le plus fort. <rire> Mais euh, voilà. Après, euh, je pense que je vais aussi faire des.. Euh, vous apprendre des techniques de build. Parce que, euh, disons que c'est plutôt euh, important d'en savoir. Euh, sachant que le build, c'est quand même mon point fort sur Fortnite. Euh, franchement, c'est vraiment quelque chose que, que je... Que je vous, a, je vous encourage Donc il y a des checkpoints hein, bien sûr oh, putain. Je sais pas comment est-ce qu'ils font les gros streamers Pour en enchaîner peut-être 200 étages Comme ça Enfin bref c'est infaisable hein. ah, Je pensais qu'il y en avait deux C'est ma propre map et je connais pas tout hein. Super le bon ambiance <rire> ok donc on retourne sur le premier exercice et euh, c'est que c'est que de l'enchaînement après ça c'est vraiment je vous encourage à tout faire euh... bah bon ici faut ici faut réinitialiser les structures c'est pour euh, pas être prêt en fait c'est parce que là du coup je dois éditer ça avant de pouvoir éditer ça alors que là si j'arrive et que j'édite en premier j'ai beaucoup plus de temps pour le faire donc là ça nous ça nous ça fait que quand on arrive ici on a vraiment très peu de temps pour euh, pour euh, tout faire euh, d'affilée Ok, donc là on arrive ici. Alors je pense que je vais essayer de trouver une solution pour qu'on arrive euh, face comme ça. Mais bon, ça se sera fait. Donc euh, ici, il faut juste casser, euh, faut, faut pétave à chaque fois euh, tous les carrés. Donc ça, c'est pour, euh, c'est pour s'entraîner euh, au shoot pareil. Ok. Et donc là ensuite, vous pouvez faire euh, du coup des, des 90. Voilà, vous faites plaisir. Donc vous pouvez en enchaîner euh, euh, du coup euh, pas mal. Euh, normalement c'est... Alors pour information, les 90 il faut en faire euh, donc 3. Donc 1, 2, euh, 2 et 3. Et monter d'un seul pour euh, réinitialiser le jump. Parce qu'on a une fatigue. Euh, je, normalement vous le savez. Mais du coup voilà c'est euh, assez marrant de s'entraîner à faire ça. Et donc là on retourne sur les premiers exos. Et euh, franchement, alors cette, cette map, elle est superbe, alors oui, parce que déjà un, faut que je vous la vende, donc euh, je vais pas dire qu'elle est nulle, euh, mais déjà elle est bien pour les débutants, ensuite j'en ferai, je pense que j'en ferai une plus tard, euh, enfin si vous voulez, hein, bien sûr, pour euh, un niveau plus élevé, où ça c'est de la gnognotte la entre guillemets, à côté de, à côté. Ok, là ensuite on continue. Ah, s'il te plaît, merci. Je commence à avoir une crampe au doigt. Ah, je sais pas viser. Ok, super. Donc pareil, là, ça, ça, ça vous entraîne aussi à tirer pendant que vous, vous construisez. Donc c'est plutôt sympa. Donc il y a des moments où il y a les escaliers qui sont n'importe comment exprès. Pour que ce soit pas juste un réflexe de faire euh, simplement ça. quoi C'est vraiment... Euh, si l'escalier est comme ça, bah vous pouvez aussi le faire dans, dans toutes les manières. Mais euh, c'est vraiment bien de pas faire exactement le même exo à chaque fois, sinon c'est un peu nul. Donc voilà, vous pouvez faire ça, vous voyez, ça, ça, ça me tue pas, mais vraiment euh, inverser, euh, changer de méthode, euh, ça dépend. Voilà, vraiment, il faut juste vous faire plaisir, changer de côté, etc. C'est vraiment le but, c'est vraiment de pouvoir être à l'aise en bullfight en fait. Ça sert à ça les les maps d'edit. Donc je le rappelle, n'hésitez hein, pas à, à me soutenir en code créateur, en hein, plasmanem, c'est assez, assez important et euh, ça, moi ça me ferait plaisir, après c'est comme vous voulez. <rire> Après à la fin vous aurez beaucoup plus de facilité pour les edits à la fin de la map Plutôt qu'au début parce que vous, vous serez bien chauffé Ah je ne sais pas Ok parfait Je vous avoue j'ai les les doigts en sang C'est pas grave. je le fais pour vous Merci. Voilà c'est vraiment des réflexes Et vraiment savoir euh, le faire pas que dans un sens Le faire dans les deux sens euh, Voilà vraiment euh, C'est assez sympa c'est un moment de détente parce que c'est super simple Alors je vais mettre un peu plus là voilà. alors là pareil hein, si vous voulez vous pouvez bourriner euh, avec euh, les smg et tout mais après c'est comme vous voulez hein. euh, s'il y a des passages que vous voulez pas vous, que vous voulez pouvez pas que vous voulez pas passer vous pouvez casser le mur hein, dans, donc euh, vous faites plaisir ok C'est là où il faut pas se merder. Putain. 8 minutes 20. Bon, là j'ai fait un peu de la merde, euh, mais euh, c'est pas grave. Euh, vu que je record et tout, euh, bon, je suis pas dans mes, euh, ma forme euh, la plus grande, mais c'est pas grave. <rire> bon, 8 minutes 20, je veux vos screens sur Twitter, hein, 05 yt Voilà, vous pouvez venir. Il a pas de soucis. Euh, donc voilà, euh, j'espère que, que cette map vous plaira. Euh, parce qu'elle elle lie aussi un peu le L'edit le, avec le reste Donc vraiment euh, ce que je vous encourage ça va être vraiment d'essayer de, de faire cette map euh, De pouvoir la faire euh, Les doigts dans le nez vraiment Parce que vraiment euh, c'est assez sympa euh, De pouvoir euh, De pouvoir edit euh, simplement Bref Donc euh, voilà aussi il y a les dégâts de chute donc faites attention euh, je pense que je vais retir aussi retirer le, le terme enfin euh, le fait de redéployer le planeur parce qu'il y aura des endroits normalement où si vous êtes, euh, si vous courez et que vous revenez <rire> putain d'ailleurs j'avais jamais vu mais ça fait bizarre <rire> bref euh, du coup le but ça va être vraiment euh, de vous entraîner, de vous faire plaisir la map est pas faite juste pour euh, juste pour euh, décorer vraiment le, le but c'est vraiment euh, vous pouvez même vous vous lancer des challenges entre, entre potes euh, de montrer vos scores et, et, et le filer à vos potes Et, et qu'ils fassent mieux Et euh, du coup vraiment c'est ça C'est le conseil que je vous donnerai aujourd'hui Donc voilà j'espère que cette vidéo Vous aura plu euh, Donc n'hésitez pas à mettre le pouce bleu si la map vous plaît euh, à partager euh, Pour que ça me fasse des vues hein, J'aime bien les vues et, euh, et du coup voilà Merci beaucoup à tous d'avoir regardé jusqu'à la fin C'était Nem, ciao